On s'intéresse principalement aux invertébrés et aux macroalgues. Donc quand on parle d'invertébrés, ça peut être par exemple des éponges, ça peut être des coraux, ça peut être des acidies. Et on va avoir pour ce faire, dans un premier temps, un travail d'inventaire de cette biodiversité. Ces dernières années, avec ma collègue Cécile de Bitus, on travaillait principalement en Polynésie française, où on a réalisé l'inventaire de la biodiversité des éponges. Avant nos travaux, il y avait uniquement 6 espèces recensées en Polynésie française. Et après l'organisation de 8 campagnes océanographiques, on est arrivé à un inventaire de plus de 200 espèces. On récolte de l'ordre de 1 à 2 kg, quand on peut, de, de ces organismes en plongée. On va directement les congeler sur le bateau pour ensuite les traiter au niveau du laboratoire. Donc ramener au laboratoire, on va broyer le reste en fait, de ces éponges congelées, on va les lyophiliser, donc les déshydrater à froid sous vide, donc ce qui va permettre de préserver les molécules. Et une fois cette poudre lyophilisée obtenue, on va réaliser donc un extrait, une extraction. Donc on va, pour ce faire, on va utiliser un appareil sous pression qui fonctionne un peu comme une machine expresso. Euh, qui va permettre euh, d'injecter le solvant, euh, qui va nous permettre d'extraire les molécules sous pression en fait, euh, au niveau de cette poudre lyophilisée et d'obtenir cet extrait d'organisme. Une fois l'extrait euh, obtenu dans notre flacon, on va filtrer justement euh, cet extrait pour euh, éliminer les particules euh, solides et éventuelles et ensuite évaporer notre, euh, notre solvant avec un évaporateur rotatif pour justement obtenir notre extrait sec. L'autre aspect au niveau de ces extraits d'organismes, c'est d'obtenir le profil chimique en fait. Donc on va utiliser un système de chromatographie, donc une HPLC, qui va nous permettre d'obtenir un une première idée de la richesse en termes de molécules au sein de notre extrait. Donc ça va nous donner un profil chimique, et donc avoir une première idée justement de, du potentiel en termes de, de molécules de nos extraits. Et une fois donc justement les, les tests biologiques réalisés euh, et les résultats obtenus, on va bah, revenir sur nos extraits actifs pour les purifier par différentes techniques chromatographiques. Là encore, la HPLC fait partie de, de ces techniques pour euh, purifier petit à petit et isoler euh, les molécules responsables de l'activité. S'ensuit après tout un travail d'identification de ces molécules. C'est un travail qui est assez long, où on va utiliser différentes techniques spectroscopiques, comme de la résonance magnétique nucléaire, de la spectrométrie de masse, de l'infrarouge, pour caractériser justement ces molécules et définir leur structure tridimensionnelle. Et en interrogeant les bases de données existantes en fait, sur les molécules d'origine marine, on va être capable de, assez rapidement de savoir si ce sont des molécules connues ou de nouvelles molécules. L'objectif d'essayer de trouver de nouvelles solutions contre des pathologies qui peuvent être assez variées, notamment celles qui touchent les pays de la zone intertropicale, qui sont par exemple le paludisme, mais sur d'autres pathologies qui sont beaucoup plus transversales, comme le diabète, qui touche à l'échelle mondiale, mais qui sont particulièrement prénantes en Océanie. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut se focaliser et trouver donc de nouvelles solutions.